Bonjour du matin. Au calme, avec la voix complètement défoncée du je veux encore dormir. Est-ce que je suis un belos au point d'avoir oublié de couper le son Non ça va. Techniquement je crois qu'il n'y a absolument personne. Donc je stream pour mon bot. Moi ça me va. Ça me dérange pas plus que ça. Ah. Je suis en train de récupérer le chat, et puis on va voir quels légendaires j'ai eu, tout ça, tout ça, tout ça. Au moins. Au moins, au moins. Oh, on a les trois petits paquets, on a zéro gold, donc on va vraiment faire du zéro. Oh, sympa. Des meilleurs légendaires quasiment actuellement. Donc ça reste bien cool. On se tape encore l'animation de rotation. Vous l'avez vu déjà hier. Au revoir <rire> bon, mammouth, bonjour corbeau, tout ça, tout ça. Il y a une grande différence entre le mammouth et le corbeau. Le mammouth était de face alors que le corbeau est de profil. Ça va tout changer. On va les désenchanter tout ça parce qu'on est sur le free to play donc là on n'a pas besoin de garder tout ça. On a gagné 800 parce qu'on avait craft, le géant de lave et l'ice block donc on va récupérer 200 de plus. Vu que ça fait 200 au truc que ouais, j'ai quand même des. Hello, mais j'ai eu Godefroy, la légendaire euh... démoniste, qui inflige 2 et si ça tue quelqu'un, relance pour 2. Donc le Defile est amélioré. Donc, comme prévu, j'ai quand même des decks qui sont sympas. On va mettre à jour cela aussi. Et comme ça, on va y aller. On va se mettre sur la tronche, mais pour commencer il faut être Génération Désenchantée et, euh, et faire tout ça. Ah mais j'avais eu 3 paquets aussi à ouvrir, on va faire ça d'abord. Je suis sympa. Ah c'est fatigué, un peu ouais. Et puis il y a du monde qui dort autour de moi, donc euh, je vais éviter de gueuler comme avant. Un, ah comme un... Oh, mais j'ai sept paquets à ouvrir, mais c'est trop bien Là d'un coup vous retrouvez ma voix à peu près sympathique. Euh, ah oui, et si j'ai l'air fatigué c'est parce que je me suis levé depuis euh, 10 minutes à peu près. Alors que d'habitude sur les autres. Oui oui je sais vous êtes euh, impatient de, de voir. Alors que d'habitude normalement ça fait au moins une heure que je suis là. Je sais même pas ce que je cherche à avoir en low cost. Hmm. Pourquoi pas. L'eau bénite. Ça c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je joue pas voleur, c'est trop cher. Oui, coucou Samy! Et l'ouverture d'hier elle va être sur Youtube euh, très vite. Très, très, très, très, très très, très vite. J'ai au moins le manche secret, donc c'est bien. Ça ça reste sympa aussi mais bon, c'est pas non plus ce qu'on cherche. C'est pas foufou pour l'instant. Allez, sur le des paquets, une petite légendaire, on se met bien. Voilà, suffit de demander. Il manque aussi un peu des épiques mais bon. Euh, qu'est-ce qu'il me faudrait là-dedans Je sais pas. Donc j'ai toutes les légendaires démonistes, ok. Donc ça, ça va être intéressant, on va pouvoir regarder si on peut se faire un deck euh, ZO. On donne pas notre avis non, parce qu'il y avait 230 paquets à ouvrir. Ça fait 1060 euh, cartes à commenter sinon, donc c'était pas c'est pas possible. Donc c'est pour ça que là, pareil, je, euh, je vais quand même relativement vite. Je donnerai un avis sur les cartes... Euh, dans une semaine et quelques en fait. Une, deux semaines, il faut vraiment que la métastase... Et je sais que c'est assez affreux à dire à chaque fois, parce que ça ressemble à une métastase. Mais euh... Et après on pourra avoir un avis sur, sur telle ou telle carte. Parce que par exemple là on peut se dire, « Hey, une 5-9 avec la Dame blanche ça fait 9-9 provocation, -9 c'est rigolo, c'est sympa, c'est pour 7... » Tout le monde avait vu que la buveuse de vie, ça allait être ultra cramé euh... niveau puissance. Et celle-là, hein, faire 3 dégâts pour, pour 4, c'est euh... plus fort qu'une euh... Qu carte classique. Euh qui coûte 5, et qui est 4 4 et qui inflige 3 uniquement. Donc c'est ça, ça, ça fait, mais sinon le reste... Bon. Bah, donc sur cette paquet on était censé avoir au moins une euh, dorée et une épique. On a rien de tout ça. Au bon, moins on a une notre légendaire euh, avant le ème paquet. Bon ardoré, voilà, il se peut demander. Donc ça on va la désenchanter. <rire> Parce que normalement il passe pas dans notre deck secret. Euh, on va tester tout ça. On va aller voir. Ouh, déjà entendu se enchanté pour 5. Paf, on va aller sur Dieu très ancien. Bonjour. On va enlever ça aussi d'ailleurs. Hum, je suis là. Oh putain. Donc ça, je peux pas être désenchanté, Vu qu'elles qu étaient offertes, euh, on peut pas désenchanter ça. Ah, mais j'ai encore des trucs grand tournoi. Pourquoi j'ai encore des trucs grand tournoi j'avais que un petit laclé like. franchement ça va il y a pire quand même comme euh, c'est un peu énervant mais euh. donc ouais, 1105 on va pouvoir se faire des trucs potentiellement sympas donc pof ici on fait donc une nouvelle on va passer sur tout ça on s'en fout un peu quasi aucune en double c'est normal le bénit ça reste sympa mais j'attends vraiment que les gens euh fassent des decks dessus. Parce que je suis un très mauvais deck builder. Quand je dis très mauvais c'est euh, très mauvais. Alors, pour rendre standard un deck, vous voyez le... Euh, vous passez là-haut, déjà là-haut vous voyez votre, votre courbe. Donc là, on voit que c'est un deck euh, plus ou moins mid parce que la courbe arrive à partir du 3-4. Ça fait une, une jolie courbe. Hein, c'est euh, sympa. Et donc derrière, vous pouvez soit le copier, mais parce que... Euh, puis il n'est pas terminé, on ne peut pas le copier. Soit vous pouvez le rendre standard. Donc vous passez là-dessus, faites rendre standard. Et pouf, d'accord, je suis je, je, je passé en standard. Et normalement, vous avez votre carte en... Euh, en transparent qui est celle qui n'est qui plus dans la méta moi vu que j'ai complètement tué mon laquais c'est terminado terminado donc on pourra le remplacer par une image miroir par exemple ou, euh, ou je ne sais pas quoi il me semble que dans la méta actuelle le deck que je joue et qui m'amuse beaucoup c'est avec le corbeau euh, machin pas celui là, l'autre, euh, c'est le corbeau agaçant qui est qui euh, sa voix est très relou d'ailleurs à chaque fois que vous lancez un sort il fait pa pa pa mais je crois qu'il y a moyen de le faire en fait quasiment on va aller voir on va aller voir tout de suite ta non qui top deck on s'en fout on est tranquille poit secrète en pommage copier le deck alors non pas le deck actuel non lui on va le garder voulez vous compléter automatiquement moi la paix j'aimerais voir ce qu'il me manque là dedans il va manquer des légendaires c'est sûr on va les virer c'est pas un problème les légendaires on va pas les crafter ben alors il nous manque un souffle deux glyphes une explosion et les corbeaux les corbeaux, ils sont en commun. Ouais, pas avoir à lunette ni archimages, ça va être compliqué quand même. Il va falloir voir par quoi on peut les remplacer et tout ça. On va crafter. On a fait... Euh, on a mis les calques. J'ai testé ce deck là. Il est facilement jouable. Et je pense que c'est une euh, relativement bonne façon de contrer le... Euh, le shaman. Parce que Shaman pour l'instant il y en a un petit peu partout. On va crafter des glyphes aussi. Oh là là, ça fait combien Ça fait 800 ça On va crafter des corbeaux d'abord. Ça pique. Donc on peut faire soit deux glyphes, soit un glyph et une explosion type pyro. Je pense que je vais faire ça. Ça coûte cher Non mais attends, je ne vais pas crafter un Antonidas. C'est pas que je veux pas, hein, c'est que je peux pas surtout. Alors derrière tout ça on peut pas. Donc il nous manque un glyphe. On va rajouter un contre-sort parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, euh, de saletés actuellement sur le ladar. Niveau sort, donc, je pense que c'est relativement bien. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Et après il faudra, il faudra. Et... S'il nous faut de la pioche ou de la zone, du coup, la zone dans tous les cas, c'est assez relou. Ta ta ta ta ta ta ta. On pourrait mettre un Blizzard à la place d'Antonidas, ou même un Flame strike à la place d'Antonidas. Et dans ce cas-là, il nous faut de la pioche. Bonjour. Alors, on va mettre un acolyte. Ouais, pourquoi pas. Hmm. Ok, on a que d'ité à ma soeur Il nous faut un finish. Le finish aurait déjà l'autre truc. Un attacker là-dessus. Donc on peut prendre un T7 et on va aller chercher le Clem Strike. C'est vraiment beaucoup de, de gros trucs. Euh, trop, affreux la courbe. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est un des petits low cost on va dire, on a un peu dépensé dessus, on a dépensé euh, quasiment 1000 dust, c'est pas trop grave, donc ça on s'en fout, on va tuer. Hop, hello little death, un bras de fer, j'ai pas fait le bras de fer. Je le ferai à la fin de, du stream parce qu'il est... En étant totalement honnête, hein, c'est que de l aléatoire, hein, c'est euh, affreux. On est parti. C'est quoi un match tempo alors uh, The Little Death, je commençais pas à te répondre à toi parce que c'est plus simple. J'ai eu la légendaire Godfroy, donc le, le démoniste, celle qui fait deux à tout le plateau et qui relance une créature de morte. Et euh, celle qui donne écho aux serviteurs de ta main, donc les deux sont des démonistes. Et Maelien, un match tempo en fait, ça veut dire que tu vas garder la tempo. <rire> Donc en gros, tu, euh, Tour 2, tu vas jouer le tour 2, tu vas contrer le ban, tour 3, essayer des créatures. C'est toi qui gères en fait la.. C'est toi qui gère la danse. Tu vois tu tu, tu, euh, tu leads sur les euh, sur les pas de danse. Donc en fait, pour briser ça, sur un match tempo, faut lui casser sa tempo et c'est très compliqué à expliquer à part à dire bah tu l'empêches de jouer ce qu'il est censé jouer par exemple si tu commences à obliger euh, le mage à jouer pour 3 mana sur un T4 ou à jouer uniquement défensivement ça va être très compliqué La différence avec un contrôle le contrôle il va pas jouer pour euh, pour euh, totalement attaqué, le contrôle il va jouer pour set setup son board, tuer tes, tes créatures et euh, te, euh, te rouler dessus euh, sur la fin de partie en fait, le tempo il peut, le tempo peut gagner tour 4 en fait quasiment, on va pas jouer le corbeau tout de suite, on va attendre de pouvoir faire corbeau euh, souffle souffle par exemple, donc là on a le choix on pourrait faire amasseur ping Juste de la pioche, juste de la pioche j'aime pas parce que bah, comme dit, ça, ça, fait, ça fait 3 de mana uniquement. Je peux faire un de besoin. Donc on va faire ça. Hein. Ça appelle le balayage, s'il fait balayage, c'est qu'il nous fait 4 ici, 1 ici, mais euh, ça veut dire qu'il lui reste 1 de mana flottant, donc on s'en fout. On prend la mana oui il pioche, on prend la mana. C'est pas, pas, pas bon signe. Hein. Alors ça c'est encore moins bon signe parce que on peut. 2, 4, 6 fois ici on peut charger. Non ça fait 6. Après on a compté. Bon on va le tuer. Alors, on va mettre ça. Un jour je serai comme vous Un jour je serai comme vous Donc on ping face. On joue pas les deux trucs ici parce qu'on est ultra greedy. Parce qu'il faut que ça fonctionne avec notre corbeau. Ok, si tu veux. Oh, mets-toi de l'armure seulement, s'il te plaît. Oh. Je sais pas trop ce que c'est comme deck. Un oh, deck provocation. Alors... La sorcière mort On va piocher. On pioche après avoir joué ces deux trucs là parce qu'on est complètement débile et qu'on n'est pas réveillé. Il nous faut un contresort là. Pas du tout, donc on va relancer. Contresort ou un truc, une boule de feu sera cool aussi. Voilà. Demander, je suis un débile. On va pas jouer l'autre parce qu'on a, on a le board plein et euh, mais ça peut nous servir pour plus tard. Hop, oui, c'est complètement débile avec le petit corbeau. Du moment que vous faites pas pop, popper euh, un hospice, c'est rigolo. Là, on se prend quand même un balayage qui nous envoie sur Pluton, mais. Euh, dégueulasse il va acclimater sa 3-7 il a joué que deux créatures avec provocation je crois donc c'est pas super foufou et en plus il me fait piocher je suis pas euh, je suis pas convaincu hein. il fait quoi lui déjà infligeant pour 3 points de dégâts un serviteur adverse aléatoire on va commencer par lui je suis instable Ok, donc on va piocher. Je pense que c'est le mieux. Ah, pas toi! Faut on arrive à toucher ça. Hein. Nice. Donc, du coup, derrière, ça fait 2, il reste 3. Je peux pas le tuer directement. Si, je le tue avec elle, je pense. Donc vous voyez, il faut vraiment... Euh... J'aurais pu... Euh... Ouais, ouais j'aurais pu... Euh... C'est un petit peu mieux au niveau C'est pas grave. On pioche. Et il faut aller vite parce qu'on est sur le serveur Asie et donc du coup il y a du lag. Easy, GG. Ceci est un deck relativement petit ça vous permet d'apprendre à jouer ZOO, on va dire. Le, le souci, c'est que si vous commencez à jouer et que vous n'avez pas euh, votre corbeau dans la main de départ... Oui, j'aurais pu ping ma 2-3 aussi, mais là, il y avait tellement de dégâts sur le board, c'était... En gros, si vous n'avez pas le corbeau et si vous arrivez trop tard sur la partie, il y a moyen que ça se passe mal. Donc en gros, si au tour 5, 7, vous avez ni corbeau et si votre adversaire est à plus de 20 points de vie et que vous avez très peu de cartes en main, je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est quasiment... Euh... Donc ouais, niveau tour 5, à peu près, si vous avez rien de spé dans votre main ou quoi que ce soit, c'est pas, pas bon signe. Boum, boum, boum. Alors on va se prendre attaque sournoise, épée, trade. ça va être vite vu, ça va calmer tout le monde. Ok. Pourquoi pas. Est-ce qu'on a vraiment envie de l'éclair de Givre. J'ai envie de dire oui parce que si au prochain tour elle arrive à faire attaque sournoise, ou quelque chose avec son SI7. J'aime bien, Donc comme ça au prochain tour on peut faire coup de contre-sort. Tranquille, tranquille, tranquille. Pou, pou, pou, pou, Plus de Ok. Donc ça c'est un peu dommage. Un peu. On pourrait être ultra grid et faire pièce boule de feu je crois qu'on va faire juste contre sort c'est lent j'aime pas du tout contre sort trade c'est encore pire pourquoi quoi obligé de faire pièce boule de feu voilà donc ça c'est parfaitement le dilemme pour la tempo. Bon. un contrôle ferait juste euh, contre sort trade par exemple Tempo, faut voir si j'arrive à mettre plus de dégâts avec euh, ma Wyrm qu'avec ma boule de feu que j'aurais pu mettre dans la tête. On va partir là-dessus. C'est quand même trois tours qui nous dit qu'il a rien pour jouer notre Wyrm, on va continuer comme ça. Non mais le chat fonctionne, j'ai même pas vu. Parfait. Ah. Mais il est off-curve. En fait, bon. on est un peu triste un peu donc on va pas jouer ça hein. ta ta ta ta ta ta ta. donc ça c'est uniquement en de guerre que son héros est insensible donc si je pose un truc genre ça il se prend quand même deux quand il va à la trade on sait qu'on a la pyro dans la main, non, dans la main. on sait qu'on a une pyro dans le deck il nous reste un éclair de givre une boule de feu donc ça fait 9. Ok, un secret. L'éviscération face sans aucune raison, pourquoi pas. Gardez vos éviscérations, hein, c'est tant que vous êtes sûr de ne pas mourir. Hein. Alors, on va donner ça dans le cas où c'est un euh, une on-explo. C'est pas une on-explo. Donc on va commencer par le contresort, parce que la me le meilleur sort à faire contrer, c'est le contresort. Voilà. Mais donc là on peut faire fin de tour. Le tissu de la réalité. Ok. Mm un peu relou mais d'accord. Sachant que ça lui donne 0 d'armure vu que le sort coûtait zéro Alors on va faire pop pop Il nous faut une provocation ou un truc bien. Pas vous, mais moi ça me plaît de jouer ce deck là qu'on voit un petit peu moins plutôt que d'essayer de jouer le shaman qu'on voit un peu partout hein, qui est un peu relou. Bon, ça, c'est ça, ça va être chiant parce que du coup, il se fait 6 d'armure. Enfin, il pourrait se faire 6 d'armure. Hmm, je suis pas d'accord, je préfère tuer ça moi. Ah, bah d'accord, <rire> il peut aussi. Ok, vu, vu. Il perd tous ses trucs. C'est bizarre. Cette tristesse. Il a joué son truc d'écho qu'une seule fois. J'aime pas du tout. Il meurt trop facilement ici. Donc je pense que je vais juste faire un Wyrm, Rune explo et un colite. Mais là, comme dit, vous voyez, ça va être compliqué de revenir. C compliqué de revenir. Ouais donc non, toi tu vas pas piocher ton assommet. Tu te prends 4. Donc il y a peut-être moyen de... Alors, à choisir. Apprenez ceci. Là il me donne une carte. S'il si avait trade euh, sur la Wyrm, son truc serait 3-1. Vous préférez euh, perdre une 3-2 et ne pas me faire piocher. Tous les jours. Tous Nous les jours. Avons de nombreux, Provocation, un truc cool, un nouveau alpha. J'aurais pas pu le faire autrement. J'aurais pas pu gagner un couteau. Ouais, j'ai pas lunettes, j'ai rien du tout. Et même en, en général, hein, c'est euh, s'il y a moyen que vous, vous pouvez, vous pouvez, s'il y a moyen de pouvoir, bon, je m'en fous, je suis fatigué. <rire> si vous trouvez un moyen de tuer l'acolyte sans lui faire de dégâts, faites-le. <rire> oh là là. Non, alors on va geler ça, Et pour être sûr de, euh, de le geler, ben on trade d'abord. Ça s'appelle contrôler la RNG, Il c'est très bien. S'il trade là-dedans, ça va être très rigolo parce qu'il se met pile. Ok, alors ça, on sait que c'est un contre-sort, donc ça va être très chiant. Ah, ça va être trop lourd. Après, on a gagné dans 6 tours. Je peux faire un de besoin. 5, 10, 16, 18, 19, 20. Oh. Il faut qu'il y ait dans, euh, dans lui-là un sort assez petit et que dans mon top deck... J'ai un autre sort C'est pas un sort petit Et Techniquement c'est perdu <rire> Parce que ça c'est un contre-sort Ah quoique Non parce qu'on pioche pas je suis con hein. Parce que, techniquement, même si on commence par ça, on fait qu'autre sort, on fait ça derrière, et donc là, sur la pioche, on aurait eu... Ouais, on aurait pu ça, d'abord, c'est pas un problème. Mais me dis pas étonnant, je sais très bien ce que c'était, blaireau. Je vous avez gagné Bon, on avance, on continue. Est-ce que le deck vous plaît De toute façon, ça va être assez compliqué d'en faire un autre, hein, mais Vous euh cherché. Alors, paladin, ça veut dire que c'est forcément ou quasiment un paladin token en impair. C'est parfait, on est content d'être là. On va passer un beau moment. Perso, il oui, me tente, et pareil pour Sammy, qui envisage de le faire. Surtout que Sammy a déjà la lunette. Ouais, si vous avez la lunette, euh, mais pas Antonidas, vous pouvez remplacer. Ouais, voilà, donc ça, c'était obligatoire. Ça va être affreux. Hein, euh... Donc c'est bien d'avoir les toutes petites cartes au début. Donc si vous avez pas la lunette, euh, vous remplacez pour des cartes de pioche. Si vous avez à lunette, mais pas Antonidas, dans ce cas-là, soit vous... Euh... Soit vous prenez une deuxième pyrotechnie parce que vous êtes euh, en mode gros bourrin. Soit vous mettez une légendaire rigolote, euh, un truc qui vous botte le Roi Lich. Euh. Donc là il va les faire parce que c'est comme ça que ça se joue. Hein. Est, on est content. Donc on va piocher notre deuxième secret pour être sûr. En, en fait, si vous n'avez pas vos secrets en main et que vous avez les deux arcanolognes je vais me dire une évidence hein, mais on est là pour reprendre les bases jouez vos arcanologues parce que ça va vous faire piocher forcément les secrets donc là je sais que dans mon deck il me reste 2 contre-sorts et 2 runes explos. ça veut dire que j'ai 20 chances sur 22 de ne pas piocher ces secrets là donc ça veut dire que je peux récupérer euh, je, en je peux récupérer le, le corbeau ou quoi que ce soit donc là on va, on va essayer de nettoyer tout ça faut bien viser ça va, ça aurait pu être bien Mais c'est vraiment l'enfer ce, ce deck paladin. Si vous pouvez le faire, faites-le hein, parce qu'il est bien aussi. Parlez franchement. Non, là je suis pas d'accord. Le deck paladin, là, qu'on voit, c'est un deck qui est euh, agro. Donc vous vous amusez pas à faire des trucs comme ça. Donc là il est sur son T3. Je sais plus s'il si a joué à la pièce. Il a fait taupe, pouvoir héroïque. Et là, pouvoir poète-poète. Donc, il n'y a pas de raison qu'il joue la. Comment dire Appel aux armes sauf s'il l'a eu. Donc, il pourrait faire pièce pour péter notre truc. Donc, on va lui on a le choix on peut lui vriner soit, son... soit sa pièce en lui faisant juste une explosive et euh... il va avoir peur. J'aime bien. Mais je crois que c'est ce qu'on va faire. Parce que le contresort sur la pièce c'est trop... trop faible. On va taper là-dedans. On tape là-dedans pour éviter le euh, level-up. Ouais, c'est ça. Je pourrais te filer ma, ma liste, tu veux. Enfin, ma liste, c'est littéralement la deck decklist euh, classique sans Otonidas. J'ai ajouté une autre légendaire à la place, que j'aime bien. Qui me sert dans aucune de mes games mais euh, je la trouve rigolote. Voilà, donc il a cramé sa pièce, comme prévu. Il est un peu triste. Normalement, il devrait pas jouer un tour 5. Par contre, s'il fait appel aux armes, on va avoir mal. Voilà, prends-toi ça dans la tronche. Tous ces trucs sont à 2, donc on s'en fout. Il meurt quand même sur A2-2. Donc il peut être trade ici. Et par contre, euh, ces trucs là, ça c'est sûr et certain qu'il veut les upgrade. Donc les upgrade avec le sang à 5 qui fait. Euh, donne plus de plus 2 et provocation on va éviter ça, on n'est pas comme ça on enlève le bouclier divin pour l'arme qui booste les boucliers divins si elle est encore là, je sais pas ok c'est une autre façon de... ok, est-ce que je peux avoir mon flamestrike strike s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. Voilà. Ça reste la tristesse. Parce que ça, ça fait moins 2, donc même si on Nova de Givre, on pourrait pas la faire. Le truc non plus. Si on fait le corbeau, dans tous les cas, on peut faire qu'une seule. Euh, qu'un seul T2. Donc on va faire corbeau et euh, éclair de givre là-dessus, je pense. Parce qu'on prend trop cher. Dommage qu'il n'y ait pas le de hier. ce truc là ça donne 2 points d'armure par chaque serviteur adverse, ça aurait été bien Mais ouais, il est très agréable à jouer, euh, Samy, et puis même euh, pour les 5 euh, autres personnes qui nous regardent C'est bien sympa On prend tellement cher, tellement cher Ok, donc là ça va être le moment du... On va essayer de survivre. Ah. On pourrait pinguer, faire boule de feu là. Je sais pas si c'est le winning play. Ça fait combien Ça veut dire qu'il fait 2 ici, 2 ici. On se prend 6, 8. Au prochain tour on lui met 12. Là on lui met 18. Jamais on a l'étale. Jamais on arrive à le bloquer en fait. Donc du coup on fait ça et on repousse un peu et on espère pouvoir le tuer euh, correctement après. Oh, Je suis pas convaincu. Pourquoi ne pas avoir pris là la... Parce que. Parce que, parce que, parce que, à ce moment-là, je me disais qu'on peut peut-être essayer de le rusher au point de vue des, euh, des points de vie. Ce qui est relativement con, j'en hein, conviens. 2, 4, 6, 8, 11. Officiellement, on n'est pas mort. Ah le truc du dragon Ouais j'ai pas assez en fait j'ai ma.. mon explosion de pyrotechnique dans la main. Donc j'ai pas super confiance sur le fait de pouvoir faire ne serait-ce que 3 de dégâts. 2 ça aurait pu être jouable, soit. Est-ce qu'il y a de son arme pour m'achever Alors ça c'est la tristesse. En même temps il y avait rien qui vous avez gagné. Vous voyez de Pour l'instant on est à 2-2 je crois. Bah là on n'a pas eu 2-1, hein, d'abord Je chantonne un... du Steven Universe Alors Rexar ça va être un truc qui va aller très vite vous je vous conseille ce deck là aussi il est pas excessivement cher, il y a juste la légendaire à crafter. Juste. Le reste normalement ça va. Qu'est-ce que je fais moi non, non, regarde tout ça. Je crois que je garde même le corbeau. Tant pis. On va espérer. Il euh... y avait le 100 à 7 qui fait 4 de dégâts au board, qui aurait pu te sauver. Il était vraiment affiché. Si c'est ça, je suis vraiment un teubé. Je hein. suis désolé. Parce que ouais, clairement, j'aurais dû prendre ça. Alors, c'est pas c'est pas un deck euh, Baku. D'accord, donc c'est pas un fake. Ça. On est content. On a notre temps. Vu que c'est pas un bas coup on sait que bah. Il y a moyen de se poser un peu. Donc il y a des chances que ce soit juste un. Euh, Comment on appelle ça Un spell. Ah, il y avait un qui pouvait me il y avait ça. Oui, il y avait ça, mais en. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il dit pour point prendre 3. Et là, c'est la tristesse, sauf si c'est un givrant. Ouais, non, jamais, jamais tu trades avec le 6-4. Ça à moi de prendre le trade. C'est gentil. Hum, mmh, pitié, pas un givrant. Et merde. On pourrait éclair de givre ping mais ça veut dire qu'au prochain tour on peut pas faire corbeau pièce euh, éclair de givre On va faire un bout de feu voilà. Donc, réfléchissez à comment essayer de faire le plus de value possible sur votre corbeau C'est toujours intéressant Après on peut même faire corbeau euh, image miroir pièce image miroir c'est assez rigolo Mais barre toi avec tes secrets j'ai pas de manche secret Alors... Bon, on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire hein. bon, ça, ça, ça, ça, ça, fait deux fois que je le laisse, c'est rigolo. rigolo On va le suivre avec l'un de jeu dans la triche Ça va, c'est pas le secret qui invoque un rat après trois cartes Corbeau, pièce, image miroir, c'est pas jouable si, si c'est vrai, mais Et par rapport à quoi en fait qui qu qu fait naître. Mais par contre, j'aime pas laisser la 6-4 en fait. C'est tout. Laisser la 6-4 c'est un petit peu trop dangereux, c'est lui laisse un, une, une création le borne, ce, ce genre de truc. Plutôt que la boule de feu. Ouais, c'est ça. En fait, si tu laisses une bête, tu lui, lui laisses l'opportunité de faire un désordre de tuer à 5 dans ta tête, de continuer à booster sa bête, c'est pas. Ok, exploit, est-ce que je peux activer l'autre aussi Non ça te dit pas. <rire> on va pas jouer ça. En tout cas l'exploit est passé. Donc on va faire ça. Ça. Il a fait un lâcher les chiens déjà. J'ai assez de place. J'ai pas cette place donc on va pas de jouer. Parce qu'en fait si je joue ça, je suis à 7 sur le band et mon corbeau est pas rentabilisé. Quand vous êtes contre un chasseur avec ses bêtes ou quoi que ce soit, lui laissez jamais de bêtes. Qu'est-ce que c'est ça Ok, si tu veux. Donc il y a des deck miraculeux, un kirin Tor et un truc qui le fait piocher. Euh, on va monter ça. Je sais pas du tout ce que c'est que son truc hein, du coup. Ce serait après la troisième carte, c'est bizarre. Du coup, je sais pas ce que c'est. Non, c'est peut-être un piège à serpent. Bah, du coup, j'ai mis mon trait de ces créatures maintenant. Qu'est-ce que je te dise, moi Ok, ça c'est normal. Voilà, prendre 3 c'est gratos, c'est offert par la maison. Nous avons de nombreux secrets. Ça, ça va être un peu plus chiant si c'est un explosion dans la merde. Alors Si c'est un livran, on va remonter ça parce qu'on s'en fout. Ok. Ça devient pas la cible donc c'est pas grave. Ah, ouais, ça lui donne qu'un seul serpent, c'était pas pas très optique hein, son, son truc. Est-ce qu'il y a moyen de le tuer 3, 6, 8. Non, apparemment quoi. Je pense pas qu'il y ait intérêt à trade. On va traiter quand même ça qui reloue Voilà, donc j'ai viré le, les deux bêtes. Alors j'ai eu, eu du bull pour, ma, pour lui là, qui a tué le cobra. Mais... Voilà. Ça va être relativement compliqué pour lui de revenir. Sauf si ici c'est un piège explos, c'est le seul truc qui fait revenir. Ouais, mais t'es mort en fait. Je veux bien, mais Voilà, euh... voilà, voilà, voilà. Point, point, point, point. Ouh. Ah non, j'étais à 1-2, donc maintenant on est à 2-2. Eh bah, ben, mon dieu! C'est du low cost, on est tranquille! Alors, les autres decks mages qui existent. C'est l'élémentaire. C'est relativement euh, relou. Ça, on peut le garder si jamais c'est une version comme nous et qu'il y a la Wyrm au départ. Comme ça, on peut faire ça directement et euh, pinguer au prochain tour. Ok. Ouais, le corbeau est très très sympa. Et là, pour l'instant, je suis ah non, entre les games sur Europe et les games sur Asie, avec le, le deck que j'ai J'ai jamais eu l'hospice <coughs> Donc pour l'instant, c'est cool non, pièce ton T2, je pas... Faites pas ça C'est pas... pas rentable du tout on va la one-shot avec ça, on va pas gâcher euh, l'éclair de givre qui pourrait aller faire ça. Et fin de tour. Donc là il a quand même gâché sa pièce. Félicitations portrait de vrai euh, mage. Alors que là exactement sur le même tour, là il aurait pu le faire en fait. Il faisait euh, machin, pièce, euh, euh, glyphe c'était mieux. Mais qu'est-ce que tu fais Qui es-tu Areta On n'a pas besoin d'utiliser nos, euh, nos sorts pour l'instant là-dessus. On s'en contrefou. Je serai votre Armer, Ok. Je trouvé en premier. On va essayer de rentabiliser. Donc, alors, on va faire ça parce qu'on a deux chances sur trois de euh, passer. Euh, d'en tuer une. Comme ça, je peux tuer l'autre. Si je le faisais avant, j'aurais que 50% de chance, mais comme ça je peux tuer ça avec ça, ok Si ça va là-dessus, c'est un peu chiant. Il est simple ce jeu. Oh bah c'était rapide à hein, moi. Ouais, donc là c'est du concede parce que euh, les gens s'énervent en se disant mais c'est pas croyable, c'est toujours la même chance. J'ai de la poisse alors que non, on a bien joué autour des stats. On traite pas avant d'essayer de, de sniper euh, de trucs. Vous cherché. Oh, c'est la, oh, la guerre! On n'a pas besoin de garder la boule de feu, on va garder les deux autres. Ah, parfait. On sait très bien qu'on peut pas jouer ça à tour 1, mais euh, on sait qu'on peut le jouer tour 2, donc ça va, vu qu'il sera à 0 avec ça. Ok. On a pas besoin de jouer l'apprenti du sorcier, On hein. à part lui donner une cible pour son éclair de givre, c'est pas intéressant. soit bien d'accord. Que que Après celle-ci, on va aller voir si on peut se faire le deck chasseur ou pas. Juste en coup de vent. Oh, s'il te plaît. Oh, la tristesse. Alors, c'est lui qui a la pièce, donc ça nous sert à rien de faire mage du Tor contre sort, trade. Donc, on va jouer ultra aggro. Parce que pourquoi se priver On sait qu'il a une polymorphe dans la main, donc là, il peut faire pièce et polymorphe. Et s'il fait pièce polymorphe, dans ce cas là, on peut faire mage du Tor contre sort, parce qu'il n'aura plus la pièce pour contrer notre contre sort. ok si tu veux on peut faire trade trade ping j'aime pas on va continuer à mettre de euh, de et dans ce cas -là, on fait magiquement Tor contre sort trade ouais. trade Parce que juste ping Arcanologue, ça pouvait le faire aussi, mais bof. Arcanologue, ça nous permet de revenir. Là, on met vraiment une pression euh... affreuse. Donc là voilà, il savait que c'était ça. Donc là il va faire le polymorphe sur la 4-3. Sur une des deux 4-3, tes guillemets il l'a fait sur la Worm. Ou alors il voulait faire souffle du dragon à 5. Et ça peut être tristesse. Pour il a polymorphe enfin, dans la main, il faut qu'il le fasse. Quoi hey. Mais pourquoi Respecte-moi, Jean-Pierre. On va faire un canologue et espérer avoir euh, l'autre contre-sort. On a une chance sur 22. deux chances, une chance sur 22 une chance sur 21 d'avoir ça là-dedans. Et ici, on l'a sur... Une chance sur 3. Je pense que c'est mieux de le faire avec ça, parce que si on a d'autres sorts, ça fera gonfler la Wyrm avant qu'elle Bon bah écoute. Hein. Parfois il faut accepter euh, de jouer comme un idiot. Pas de souci, Perso ça me dérange pas. Donc là ça va être un sort de zone, on hein, le sait. Voilà. Faut juste pas qu'il puisse jouer son... Euh, comment on appelle ça Le truc 1-2 euh, qui euh, lui donne de l'armure pour chaque... Euh, Petite boule de feu gratos, perdu. Infiche 5 points de dégâts répartis par tous les adversaires. <rire> Ça, c'est un nouveau sort, c'est sympa. Donc, on va le faire. Adios, c'était bien joué. Bon, après, vous avez aussi parfois de la chance, c'est sympa. Ouh, on passe en 19. You Up! Do do do do do. Vous cherché. On va garder les images miroirs. Pour garder à la boule de le feu, je trouve ça un peu lent. On va garder la maçonne de butin pour gérer sa. De la chance et de grosses erreurs en face. Ouais. C'est ce qu'on appelle punir son adversaire. Dans le jargon. On s'en fout de se prendre un. Voilà, là de la même façon on a un peu puni notre adversaire en ne jouant absolument à rien. Du coup il s'est dit « Oh mon dieu, contre qui je suis Que se passe-t-il J'ai peur, je m'en vais. »« Il joue un, arché un archétype de deck mage qui n'est plus viable je pense. » Ah le, le, le mage élémentaire est super viable euh, Surtout avec la nouvelle 5-5 qui fait piocher pour 5 là. Ça reste relativement costaud. Après, vu que c'est un peu trop lent contre shaman euh, trait de guerre là, ça n'a pas un super bon ratio contre, contre ça, mais contre les autres, par exemple contre euh, démoniste Cube, si t'arrives au tour 9 et que t'arrives à avoir ta Jena, ta tu peux te mettre bien. C'est tout pourri. Et pourtant, je vais devoir garder tout ça. Faut espérer que ce soit un zoo en face. Ça va être juste une grosse sort. Ouais, mais là, n'empêche pas l'autre. On va jouer lentement. Parce que du coup, c'est un zoo. Donc ça va être relou. Relou, relou, relou. jouer ça je pense pas besoin de piocher wow wow wow wow wow wow ici truc que ça me ici, c'est que ça me fait du, euh, un bon Donc on va juste faire ça, on va piocher d'abord. Ok, petit rouge explos. 2-4, ça marche pas. Donc je joue sur -explos, tant pis. C'est vraiment un très mauvais matchup là-dessus, parce que... Parce que notre une explot, en fait, elle déclenche son... Euh, son <rire> Et on n'a pas de polymorphe On que un du mage de donc on peut faire le glyphe d'abord okay. Ah mais vraiment, trois trucs pour y... J'ai pas envie de prendre ça parce que j'ai pas quand même beaucoup de sang on va prendre le cône de glace, histoire de ralentir au moment où il va commencer à nous rouler dessus, histoire de, de refuser la mort qui nous arrivera dessus quand même. Mmh. Démo contrôle sans sans Bah, écoute, ouais, c'est bizarre. Il a pas la poupée, quoi, c'est tout. Oui. Oh oui. Oh, moi ah, je lui dis qu'un tu funeste. Je sais pas qu'elle est pire, qu'elle est moins pire. Est-ce que ça, il traite dans ma... Voilà ah on fait jamais ça, hein. c'est euh... Tous les jours vous, vous faites un trade. Bon quoi que non parce que ça force moi à faire le trade. Là j'ai 6, ça veut dire que c'est ça. Ça. On est obligé de trade ici, parce que sinon il mange avec son, son cube. Pourquoi euh... pas le faire On va pas le laisser. Et on va jouer ça. Il d'avoir un peu de pioche. Donc là, elle a fait de la merde. Hein. Enfin, elle a fait de la merde. Il n'y a pas eu de bol non plus. Je sais pas... Si c'est voile de mort, ça, ça m'éclate trop parce qu'il se fout dans une merde. mais... Ah bah non, mais il, y a tout ça. Et donc, bon. il était au courant. Il le savait. Ça va être relativement compliqué. Hein. On va piocher d'abord. Ok, ça, ça me va. Mais pourquoi tu joues pas apprenti du sorcier, t'aurais pu pinguer, poète poète poète poète Tout simplement parce que ça fait 2 euh, points de vie, donc si je joue un truc avec 1, il fait 10 c'est la dèche. Et en plus de ça, bah voilà pour Abdame Infernal sinon je perds ça aussi. <coughs> T'as un truc à 1 à jouer ou tu vas vraiment cramer une carte au prochain tour Ouais. Là on va jouer. Mon corbeau. On va le faire. Faut juste espérer pas un truc à 1 de mana. Bon ça va. Juste pas le de deuxième Hellfire. Bon ça va. C'est pas trop chiant. Et... Et j'ai gagné. Non, non, t'as rien pour te soigner. Va-t'en. Laisse-moi gagner <rire> C'est bon, ils sont tous corrompus, tu vas pas le tuer. Gros naze. Ah oh là là. On va quand même le faire, je pense. Vous savez pourquoi on le en fait Parce qu'on espère qu'il joue autre chose que ça.. 3-9, et que ça le tue, avec la rune Explo Il fait quoi son sort Corruption machin euh, Brume Corruptrice, ça corrompt tous les serviteurs Donc en gros ça meurt au, prochain, à son, au début de son prochain tour Donc c'est comme le sort à 1, mais pour tout le monde Et ça coûte 2 Ça coûte 2 parce que du coup ça me met aussi pour lui Non pas son sort à 1 qui rend 8, boule de feu s'il te plaît Tu sors Alors <rire> Non Non Non Non Il y a eu du lag, je pensais que c'était déjà fait gagner C'est la tristesse Donc là, Gul'dan, c'est chiant. Le sang à 1 qui lui rend 8, c'est chiant. Un autre truc avec Vol de Vie, c'est chiant. Est-ce qu'il peut le faire sur son cube Voilà. Il a absolument pas besoin de faire ça. Oh là là. Je te déteste. À A quel moment j'ai raté un dégât À quel moment j'ai raté un dégât Au tout début quand j'ai tué la Peut-être... Ce serait juste ce ping là où j'aurais dû euh, pinguer d'abord de l'autre côté et pinguer euh, tour 3. Mais tour 3 dans ce cas là j'avais pas mon acolyte, non Bah tour 3 mon acolyte du coup il aurait fait exactement la même chose quasiment. Bof. Je sais pas. c'est un peu euh, résultat-oriented, comme disent euh, les jeunes. Hein. De dire, ah mais j'aurais peut-être pas dû pinger la 2-1 du tout tout début, parce que du coup j'aurais eu un décat de plus. poète poète poète mais bon. Yeah, pas <coughs> On va garder ça, on va virer ça du coup. Attends. On garde ça parce que ça tue tous ces petites 1. Non, bah c'est bien ça. Donc là, il y a Baku qui apparaît, voilà. Baku en gros, ça veut dire, pour les personnes qui sont pas euh, au courant, c'est la euh, nouvelle légendaire de l'extension. Baku, si votre deck ne contient que des cartes impaires, ça améliore votre pouvoir héroïque. Le pouvoir héroïque, du coup, amélioré, ça fait deux recrues de la main d'argent. Ta gueule. Donc on sait qu'au côté 2, il va faire juste Hero Power, par exemple. On va la jouer maintenant et on va espérer One shot tout ça parce que ça il faut euh, virer tout ça. Voilà, voilà, voilà, parfait. Prochain tour, on fait juste ça. Parce qu'il a, a pas d'autre tour 2. Hein. Il a juste, euh, dans le pire des cas, il fait 2 tours 1. Sinon, il fait juste ça. Donc, nous on est bien. La lumière faiblit. Mais nous continuons le combat franchement. Ok, c'est pas. Euh... C'est pas fou. C'est pas mais c'est C'est vrai qu'il arrive à trade mon truc. Ah. Je crois que je suis obligé de faire ça. Ouais, tant pis. Franchement, il y a un buff qui est en... De toute façon, c'est ça, ça. Je peux avoir d'autres tours 1, ça va 5 minutes. Merci. Bah, Je sais qu'ils ont que ça, hein. c'est pas, pas la question. Nous avons de nombreux ta ta ta ta ta. J'aurais dû jouer celle-là, histoire de pas montrer ce que j'avais dans le mini de départ, c'est pas grave. Voilà, prends-toi 5, c'est offert par la maison. Il aurait pu aller fesses ça avec Z3, ça, hein. pour info, si ça vous intéresse. On va. Je vais spinguer, oh là là la tristesse. On est obligé de pinguer les 1-1 en plus. Et on est obligé de garder l'image miroir pour revenir avec le corbeau. C'est la tristesse. On n'a pas eu de contre-sort. Si c'est gain de niveau. C'est <rire> dans le ce genre de moment là où on veut avoir un hospice funeste. Allez, on y croit La fin est proche La fin est proche Pff Ça me va C'est honnête. On dit pas non. Ça joue pas consécration hein, vu consécration ça coûte 4. Ouais vas-y, redis au silence, c'est pas grave, il a déjà fait son effet. Voilà, donc là c'est vraiment, euh, je crois, un des matchs les plus débiles que j'ai pu voir. On est tour 5, et y a 14 créatures sur le board. Et en plus, il ne les passe pas toutes, il me semble. Ah, si, parce que lui il est jouable. S'il si ne pas ses créatures comme une merde aussi. Alors, piochons On pioche on fait boule de feu sur un des trucs Je crois qu'on pioche. Oh la tristesse. On ne peut pas tout avoir non plus. Sur la ça va, c'est honnête. On va péter le bouclier divin de ce truc-là. On va tuer ça. On va vraiment essayer de se faire le max d'armure possible. Normalement, son premier réflexe avait de tuer la 1-1 avec une de ses 1-1, ou avec une 1-2 s'il est encore plus euh, bourrinos euh, que prévu. Dis-moi qu'il frappe avant, puisque c'est un teubé. Non, voilà, donc ça c'est très mal joué. Merci pour le point d'armure en trop. C'était honnête. Y a tellement pas besoin de faire les trades. Faire ça, je pense. Et ça. Nous avons de nombreuses... Prochain tour, c'est corbeau boule de feu sur la 3-3 ou face. N'importe. Je sais pas trop. sort donc on peut se dire qu'il qu va assez lentement et qu'il peut pas trop nous faire chier on va faire corbeau et Glyph plutôt parce que de toute façon on n'a pas l'étale au prochain tour avec la, la pyro Blizzard c'est mieux s'il arrive à nous tuer au prochain tour Il nous met 4, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au prochain tour, donc on est à 4. Donc, non, il faut qu'on prenne Blizzard. Ah À la surprise générale. On tue un des paladins. Un des paladins. Un des petites mains de Parce que c'est des trucs qui sont boostés. Que ce soit par le truc d'Angoro ou par. Euh, euh, le gain de niveau. Le gain de niveau, on peut pas le faire à cause du contre-sort. Donc, c'est déjà ça. Et jamais tu trade, <rire> mon Dieu. Il a trade le seul truc qui était à plus de euh, plus de deux points de vie. Oh il m'énerve. Oh. Il fait ton pouvoir héros aussi. Tout le monde est content. Mais pourquoi t'as pas fait ça avant pour bon le... Vous est con. Ne voulez de boule de face, je pense. Non. c'est sur moi tes mots à l'oreille. C'est le moins de dégâts, toi. C'est bien. Donc là, normalement, il va vouloir trade avec sa son arme parce qu'il est con. What the fuck is that? On va devoir pyroblast ce truc là, vous êtes sérieux? Et je crois bien que oui, ma petite dame. Il fait que deux. On va le geler d'abord dans ce cas là. le ping au prochain tour dessus. J'ai tické 50 fois. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà, donc prends toi 2 Évite de prendre un autre truc comme ça, s'il te plaît. Et pas Tyrion non plus. Parce que ça va 5 minutes, mais... Euh... Alors Tyrion, c'est la carte euh, ultra pété du... Euh, du paladin qui fait... Euh, qui est 6-6 provocation et qui a provocation bouclier divin et qui, euh, si elle meurt... Pourquoi Donc ça on sait que c'est juste la provocation. Alors on va jouer ça. Ah je le sais quand. Même... On va ici. Et là c'est. Même sur gain de niveau il a pas gagné. Même sur une provocation il a pas gagné. Il faut de la vie, il peut pas en avoir normalement parce qu'il y a uniquement la, la carte du chaman de 4 qui rend 4 points de vie. Ouh <rire> Ouh Voilà, c'est très intelligent encore une fois, félicitations. C'est bien joué, on l'applaudit bien fort. Ah duvel il va pas bien, hein. c'est.. Euh... Si vous, vous demandez pourquoi j'ai perdu c'est parce qu'il a mal joué Enfin pourquoi il a perdu C'est parce qu'il a mal joué Il est tôt je trouve Je sais pas vous mais moi j'ai été plus, la, plus le matin avant plus j'ai du mal à, à, à parler On a besoin de garder la boule de feu parce qu'on a que de jib qui gère le port 4 de charge. T'as de PV, il trade. Bah ouais, mais il était pas bien non plus. Et vu qu'il avait pas létal, bon, pourquoi pas. En gros, il avait peur de boule de feu ping sur la 3-7 provocation et ensuite que ça puisse aller face. Je présume. Enfin je présume pas, c'est la seule explication. Donc euh... Ah bah ça c'est le meilleur tour de tous les temps. On lui montre pas qu'on a gardé la panty. Salut cartel Hors de tuer là-dessus Ça me va on a, on a un peu de Burst dans la main, j'avoue, euh, c'est sympa. Oh bah c'est gentil de te prendre 5. Donc on sait que c'est pas un hunter spell non pas des pv s'il te plaît Après, sinon je vais devoir l'éclair de givre et ping ça reste chiant on va faire le deuxième ça tant pis on laisse ça en vie parce que de toute façon il est déjà une autre bête donc c'est pas trop trop grave pas trop trop Prochain tour, on peut faire pour 5, ça fait ça, ça, et ping. Et on espère que l'autre créature meurt sur le euh, sur Une Explo. Meilleur main face à un chasseur. Ouais, Je vais pas m'en plaindre. Voilà, parfait. Juste pas une autre créature et on, et on récupère la tempo. Mais il si tu es toujours là, voilà comment on essaie de récupérer la tempo. Et merde <rire> C'est mieux de faire ça avant, je trouve, je pense, parce que j'ai une chance sur 4 de tuer lui. Ensuite de faire ça, ouais, c'est mieux. On y croit Ça me va. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais ça va. Ah, ouais, d'accord, avec ça, T6, on curve. On se met bien. On se met bien. Donc, ça, c'est un contre-sort qui, qui va popper. On est au courant, on le sait. J'aimerais bien avoir un petit corbeau maintenant que son AE est passé. Ça serait sympa. Parce que là, c'est pas à coup de 2-3 que je vais aller loin. Edway. Mais allez là, <rire> c'est quoi l'arnaque? Je l'avais trouvé en premier. Elle yeah est quand même sympa. Hein. Mais bon, elle a que un de point de vie en plus que le dragon féerique, pour deux de manette plus, c'est pour ça que c'est pas joué. Pas un truc trop chiant. Ouais, on s'en fout, on peut le passer, euh, pas passer outre. Euh, une deuxième pyro, s'il te plaît. Pas du tout. On va prendre ça. On va continuer de bourrer, hein. on a pas de soucis. Hein. Hmm, on a pas besoin de lui mettre l'éclair de gif tout de suite dans la tronche. De toute façon, il coûte 0, donc on peut lui mettre 13 en burst d'un coup. Il a plus de soins, hein. c'est fini. Par contre, nous on a rien. Ah, d'accord! Ok. Ok, ok. C'est la merde. Ça, c'est un autre contre-sort qui pop. On a plus de contre-sort. <rire> il soigne de 8. On va geler ça. Et c'est perdu. On perd juste à cause de cette créature. C'est triste. Il n'a plus de sens, c'est ça. Je prédis les trucs. Non mais en fait, il va oublier de frapper avec, ça va être bien. Aïe. Bien. C'était donc un... <rire> oh là là. Mais on est en 19, enfin on est toujours en 19, je pensais qu'on était en descendu mais pas du tout. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Jaina, contre Uther Je combattrai avec honneur. Vous l'avez cherché. Euh, ta ta ta, c'est bien, ça nous fait un 2, 3, soleil, on va avoir projecté des arcanes, voilà on a ça aussi, c'est bien. Oh c'est pas un Baku, et c'est pas non plus un, c'est ni un père ni un père, du coup ça peut être un pala murloc, ou juste une version loqueuse du pala du On vient évidemment la créature très vite. Ça sert à rien de faire un projectile des arcanes, juste à part espérer faire mieux. Là on va le faire par contre. On va faire arcanologue projectile. Et si ça tue pas ça, on est très triste. J'ai eu très peur. C'est encore très fort le patoken. Oui oui bien sûr, mais si tu n'étais si pas en even, enfin en pair ou un pair, je trouve ça un, un poil moins fort, mais. Appel aux armes! Ah! Ok, donc ça, ça meurt pas au moins. Donc. Franchement, parfois je me plains, mais. Euh... Mais d'autres, euh, j'ai pas vraiment de raison de me plaindre. Ta ta ta ta ta ta ta ta Deuxième appel aux armes, bah oui, au autant qu'à faire. Y'a pas de provocation, c'est pas trop grave. On peut pas jouer ça avec nos trucs. La seule façon de rentabiliser. Ça va être comment On fait rune explos. Ping face, face. On met tout dans la mouille parce qu'on espère aller plus vite que lui. Il y a de deux synergies dragon. Bah oui il a les, les dragonnets. Il y a les dragons euh, féeriques. Tiens, prends-toi deux. Elle fait quoi cette carte Réduit de deux cristaux le coût d'une arme aléatoire de votre main. Ok. C'est sympa. Aïe. Mais calme-toi. On n'a pas ça, on va piocher. On espère avoir un secret. Allez Ok, les pyro par contre ça va être loin. C'est la tristesse Il nous faut un secret Un secret Ok vu Mais respecte-moi, et fais le trade au moins Pour faire perdre, pied m'oublie Qui est Oui, ce qui est logique. Contresort, ça me sert à rien. Je prends combien Je prends 3... 6... 9, 12, 15, c'est affreux ce qui se passe, affreux, un truc bien, pas ça, oh là là, allez, va tout dans la tête, fais aucun trade et c'est bon, j'ai mes chances, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai pile létal s'il fait aucun trade, hello discord Mais t'as pas besoin de réfléchir. C'est fini. C'est fini, j'ai perdu. Qu'est-ce que c'est -ce que ça Non, c'était pas un truc explos. En fait, s'il va tout dans la tronche, c'est cool. Oh, non, il fait tous les traîne. Toi, ah Mais pourquoi ils font tous la même erreur de ne pas booster les, leurs créatures avant? M'énerve! Apprenez à jouer! Bon, par contre, j'ai perdu, mais. Euh, apprenez à jouer quand même. Il faut que ça, ça gèle. Euh, donc, ça, on va le, le gérer. Ça gèle ça, faut pas que ça tue ça combien 3 5 5 et 8 13 ouais officiellement pas mal mettez cette pomme sur votre tête. ok un couteau je meurs Tant le couteau s'il te plaît, sert à quelque chose, recrue. Merci. T'as pas une autre créature. Et merde. <rire> Adieu monde cruel. C'est sympa de vous avoir connu. Vous avez gagné. Je si vous avez remarqué, mais on n'a jamais le Flame Strike dans ce deck. Ça c'est rigolo. D'accord, donc tu veux pas trop lancer. Ouais. Ta, ta, ta, ta, ta. J ai J ai donc, euh, ça existe encore. Ça être un guerrier rué, je présume. Vous Ou alors un guerrier quête. guerrier quête, il faudrait que je fasse un hein, sur mon serveur. Euh, sur, le, sur mon serveur, c'est carrément mon serveur. Euh, sur le serveur Europe pour, euh, pour tester. Je pense que j'en virerai une parce que je sais pas si c'est vraiment très utile. Je crois, je vais peut-être même virer les deux. Je pas que ce soit un, un war agro. Je pense que je vais encore me faire clipper là-dessus. Je pense pas que c'est un war voilà, on voit pas souvent un flag... choc de flamme. Floc de flamme. Avant on savait qu'il euh, avait euh, la Fiery War X T2 et qu'il allait traiter directement notre euh, notre mais mais maintenant vu que l'arme coûte 3 Ah ah donne plus 2, plus 1, ça allié avec Rué. Okay. Il faut qu'il pète son arme pour ça On aurait pu hein, euh Pièce euh, secret ou euh, image miroir. Je pense que c'est mieux d'attendre soit le combo, soit de. Mais. Qu'est-ce que tu veux C'est pas grave, ma voix m'était pas boosté. Hein. Okay. Alors ça c'est bien. Nous avons de nombreux secrets. Je trouvé en premier. Hello Armin. Oh yeah, oh yeah. Donc là il a forcément une carte avec ruée qui sera boostée par son arme. Pourquoi Peut-être parce qu'il y a un autre truc avec crué dans sa main Soit. Non, il n'a pas d'autre truc dans sa main avec, avec Ruée. Ok, ok. On va faire contre sort. J'ai été obligé de faire les images miroirs et sorte de sauvegarder juste de protéger ma. ma 2-1. Il peut, il peut pas la tuer à l'exec, il peut pas la tuer au, euh, au tourbillon. Normalement ça passe. C'est un deck pirate rué. Okay. Je ne comprends pas. Ah, mais c'est sur le bord! Je croyais que c'était dans la main. Pourquoi on va pas son arme rien Tant pis. Ah alors ça va être boule de feu là-dessus. C'est quoi Il n'y a pas de boule de vie. Ah, plus 3 d'attaque, c'est blessé. blessés. Okay. Après on peut juste mettre ça. et euh... Donc déjà ça, ça va. Je pense qu'on a oublié de tuer ça et sur des sûrs. Prochain tour, s'il si y a flou de le burn, on peut faire pièce euh, flamestrike. On a confiance. Ok. Je pense que c'est un, bon, euh, un bon board à flamestrike je pense là dedans il continue de rentrer ses dégâts depuis tout à l'heure c'est assez rigolo non du sang des pillages on va piller ça, on va tuer ça on peut vider notre main Tout pile sur la mana curve On est content On est content Mais on n'a plus de main Donc là il nous faut euh, les, les intelligences des arcanes Ce hein, serait sympa confiance Ok on s'en fout On s'en fout un peu moins <coughs> Truc bien c'est pas un truc bien, on va piocher d'abord. Mais c'est nul Lui il passe à 3 si je fais le trade ici. Ça change pas grand chose, mais ses autres Ces euh, autres serviteurs sont, hein, sont boostés. Après il n'y a qu'une seule carte. Après, s'il joue bien, il trade ici et ensuite il trade là. Comme ça, lui reste en vie il gagne un point de vie. Étonnant. Ta gueule. Ta, ta ta ta ta Non, je voulais être trade. C'est la tristesse. On va piquer ici, comme ça, ça le force à trade ici. mais J'en je ai dessus. Ni la pluie, ni aucune sorcière Allez salut Bon par contre c'est pas avec mon truc à 1 que je vais aller loin Je crois qu'il n'y a plus rien ouais, voilà. Ça va être long, on est tous les deux au top deck Lui sans ras de l'agonie, ça, ça renvoie tous les sorts qu'on a lancés dessus Dans la main c'est pas, pas ce qu'on veut. Petite boule de feu. C'est bien. Alors quand vous êtes dans cette situation là où vous êtes en top deck, allez pas bourrer directement la tronche de l'adversaire avec tous les sorts que vous trouvez. Parce que là, admettons, il joue un gros serviteur. Je vais avoir besoin de ma boule de feu. Donnez-moi un truc bien. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est bien. Bon, ça c'est un peu moins bien. Ça aussi. Donc, on jouer ça. Nous avons de Je pense que ça va être ma dernière partie, parce qu'en plus ça va durer 3 ans. Ah, Puis j'ai commencé assez tôt, ça va, ça fait 1h45 euh, de stream. Okay, si tu veux. Sauf que ça c'est pas rué pour le coup. D'accord. Au revoir. Et eh bien c'était beaucoup plus court que prévu. Il a abandonné, il en a eu marre. Je vais vous montrer le deck qui est en mode low cost. Low cost. On n'a pas crafté le deuxième glyphe parce qu'on n'avait pas les dust, tout simplement. Donc vous avez toujours euh, ça à la place de la lunette, on a un amasseur et un acolyte, à la place de euh, Anthony Et à la place d'un des glyphes, on a un choc de flamme. Donc ça nous met quand même relativement bien euh, assez souvent. Et sinon, tout le reste, bah, il faut réussir à gérer son, sa tempo. Donc, essayer d'avoir son corbeau relativement tôt. Voilà, on le voit à l'écran. Oh là là, Et tout ce qui est contre-sort, tout ça, tout ça, tout ça, ça reste sympa. Je pensais avoir mis deux contre-sorts dans le deck, c'est rigolo. Pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi. Peut-être parce que j'avais pas assez de, de pioches. Peut-être ça. Donc, ouais, les sorts, il faut savoir les jouer soit avec la Wyrm, soit avec le corbeau. Et après, faut pas hésiter à les jouer quand même si vous êtes en, en position de, euh, de faiblesse. Bon, moi j'avais terminé mon petit déjeuner. Tout ça, tout ça. Euh, je sais pas s'il y a un stream ce soir, il y en a peut-être un. Ça dit quoi, le, le, mon écran de fin Il y a panic sur Twitter, du coup suivez-nous sur Twitter. Voilà, parfait. Transition, adieu. Donc euh, ce soir il y a peut-être du, du WoW je crois qui était euh, qui était potentiellement proposé. il Faudra voir avec euh, l'ami euh, Balkanier Ouest. Euh, je vous le répète encore une fois, attendez au moins dans deux semaines avant de crafter des decks euh, qui coûtent cher. Là le deck que, que je viens de faire, j'ai pas crafté des cartes de l'extension à part le corbeau qui coûtait rien. Hein, vous d'accord coûtait pas cher du tout et puis bah de toute façon ça va, c'est pas c'est pas la mort avec ce que j'avais récupéré en poussière, mais sinon attendez, et je pense que lui de toute façon il sera quasiment toujours viable parce que c'est du match tempo, la seule façon qu'il ne devienne plus viable c'est s'il y a trop d'aggro ou beaucoup trop de contrôle qui arrive à gérer tout ça, pour l'instant il n'y a rien de spé, donc on attend toujours que la méta euh, se pose un peu, si vous avez les cartes faites vous plaisir, si vous ne les avez pas, retenez-vous, voilà, voilà voilà, des bisous